Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de tatouages et d'évolution spirituelle suite à une question reçue de Marie, est-ce que les tatouages peuvent freiner, voire rendre laborieux mon évolution spirituelle Alors je vais vous partager mon avis, ça reste que mon avis évidemment, euh, je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Euh, je pense que les tatouages peuvent d'une grande aide pour certains dans leur évolution spirituelle et puis pour d'autres ça peut vraiment euh, les plomber. Donc je vais essayer de vous partager euh, mes impressions là-dessus et -ce qui, où sont les pour et où sont les contre quelque part euh, sur les deux. Alors euh, je dirais que dans les contre il, euh, il y a plusieurs choses. Euh, ce qui va venir c'est d'un point de vue, euh, point de vue purement physique, je dirais que ça va dépendre de la qualité de l'encre, et je n'y connais absolument rien en tatouage, je ne suis pas euh, tatoué, euh, mais la personne me pose des questions sur le tatouage, sur les piercings, par contre le piercing ça j'ai expérimenté, je vais vous en toucher un mot après, donc l'encre peut euh, plomber, en fait ça peut amener un certain nombre de métaux lourds dans votre corps, et ce qui va faire que ben, votre corps va avoir ça à gérer. Et, euh, et moi, je connais des, des personnes qui ont une grande sensibilité et qui ont des tatouages assez importants. Et qui se disent « Ah, je sens comment les métaux lourds euh, ont plombé mon foie euh, et différents organes. » Et ben, ils font une détox, en fait, tout simplement, euh, par rapport à ça. Ils accompagnent le corps pour le, pour le sortir. Donc, je pense qu'il y a euh, cet aspect-là. Ensuite, il va y avoir, euh, je dirais, le dessin. Le dessin en lui-même, eh quel type de dessin, qu'est-ce qui évoque chaque forme à son énergie D'accord Et donc, euh, les ondes de forme, c'est quelque chose qui est utilisé dans les nettoyages énergétiques, qui peut être utilisé par certains euh, géobiologues aussi. Effectivement, euh, selon l'onde de forme et donc le dessin que vous allez mettre sur votre corps, ça va avoir plus ou moins d'impact et surtout, ça va dépendre de quelle conscience vous allez mettre avec. Et c'est là où on peut avoir une grande, grande, grande différence. Je dirais entre votre conscience du dessin, votre conscience de pourquoi... Vous allez vous faire un tatouage. La conscience du tatoueur, quand lui va faire le dessin, dans quelle énergie il est Quelle intention Est-ce qu'il est clair par rapport à vous, vos souhaits, votre conscience et votre intention du tatouage Est-ce que lui, il est aligné avec ça D'accord euh, Quel est son taux vibratoire à ce moment-là Et donc, c'est ce mélange-là entre le tatoueur, le dessin, votre conscience qui va impacter... Bah, ce qui peut impacter de façon tout à fait positive ou sinon vous plombez, d'accord euh, Je connais euh, une personne qui s'est fait un tatouage en pleine conscience, vraiment, avec euh, une, un dessin particulier, une onde de forme particulière qui est pour lui signe de très grande protection et il l'a fait faire en pleine conscience sur un point particulier de son corps pour euh, se protéger, d'accord et ça lui convient, je dirais il est parfaitement en adéquation et ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent pour lui parce qu'il était en accord avec ses idées, ses pensées et sa conscience à ce moment-là. Et donc ce tatouage a plutôt, je dirais, quelque chose de, de soutenant pour lui. A euh, contrario, je peux très bien imaginer une personne qui ne sait pas trop pourquoi elle va faire le dessin, pas y mettre beaucoup de conscience, que le tatoueur a fait la bringue pendant une semaine avant et puis là, même s'il est bon, et bien il va faire bien le dessin mais euh, ça va euh, clairement plomber euh, moi il y a plein de tatouages que je vois et que je croise dans la rue, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont tatouées euh, et quand je vois les dessins, je dis mais jamais je porterai ça euh, parce que ça a des évocations des énergies pour moi qui sont euh, euh, trop, plombantes, trop plombantes donc je pense que c'est ça qui a à considérer Donc voilà, les avantages positifs, bah, j'en ai parlé juste avant, hein, ça, ça va vraiment ça va dépendre de la conscience que vous allez mettre dedans, de quel type de dessin vous allez utiliser si vous êtes en accord. Il euh, faut bien voir que euh, bah, le tatouage c'est quand même quelque chose d'assez, euh, euh, je dirais, euh, sur du long terme. <rire> c'est pas évident de sortir un tatouage, c'est douloureux, ça marque fortement, donc c'est à chacun de, de, de voir en quoi il est vraiment en adéquation là-dessus. Euh, Marie qui me posait la question elle me disait, bah, il y a aussi quand on sait que les percings peuvent entraver la circulation énergétique. Donc c'est vrai, euh, il y a des points, moi j'ai été percé à plusieurs endroits, j'étais percé sur la langue, j'étais percé là, j'étais percé une oreille. Et euh, après coup, je me suis rendu compte que bah, ça, ça, ça bloquait quelque part certains points énergétiques. En fait, ce que ça fait, c'est que oui, ça bloque, mais l'énergie, elle est comme l'eau. Et donc, si elle arrive devant un rocher ou un caillou, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va contourner. Et donc, moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, elle s'est mise à contourner le point et il y a même des, des points, des méridiens énergétiques qui sont déplacés, d'accord Et il n'y a pas besoin d'être euh, percé pour ça, selon comment est notre système énergétique, comment on se sent, eh bien, on va pouvoir retrouver un point d'un méridien qui n'est pas exactement à sa juste place, mais il est au point d'équilibre euh... <rire> que, que l'on vit sur le moment. Donc, des déséquilibres ou des compensations d'équilibre. Et donc, il y a un point qui peut plus ou moins se, se déplacer, ça arrive. Et c'est pas, pour moi, je vois rien d'inquiétant là-dessus. C'est juste une manifestation de qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là et qu'est-ce qu'on fait avec cette, cette information-ci. Effectivement, ben, moi, les personnes, au bout d'un moment, quand ça m'a passé, passé, je les ai sortis. Point barre. Euh, il reste des traces sur le corps, effectivement, qui ne sont pas complètement rebouchées mais euh, ça ne m'a pas du tout empêché euh, d'avoir une évolution spirituelle au temps où j'étais euh, percé, pas du tout. Et puis, euh, je, je vois certaines personnes qui ont euh, une évolution spirituelle importante, je dirais, euh, et qui sont tatouées. Donc, euh, pas, pour moi, il n'y a rien de fondamentalement bloquant. C'est, est-ce euh, que vous êtes complètement d'accord avec ce que vous êtes en train de faire et quelle conscience vous mettez dessus Je pense que c'est vraiment ça le, le plus important. Après, si c'est important pour vous d'être tatoué, et eh bien, voyez comment vous pouvez euh, compenser, je dirais, euh, les inconvénients par rapport aux métaux lourds et euh, à l'encre qui est dedans. Et eh bien, vous pouvez faire de l'information, vous pouvez faire de l'homéopathie, vous pouvez faire du détox euh, directement. Vous pouvez préparer votre corps également avant, comme on va préparer un corps avant une chirurgie ou une... Euh, une anesthésie pour que directement il se prépare à à expulser et à nettoyer ou avant des vaccins si on se retrouve dans la situation où on est plus ou moins obligé de se faire vacciner, eh bien on peut directement préparer le corps pour que l'information ne se diffuse pas dans l'ensemble du corps, qu'elle soit isolée et qu'elle ressorte du corps. Donc là, il y a des, des pratiques euh, énergétiques qui sont tout à fait possibles. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo, euh, à me partager votre point de vue également. Qu'est-ce que vous pensez de ça Quel est votre point de vue là-dessus Ça m'intéresse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye